Nous sommes fabricants, distributeurs de produits de sandwicherie, saladerie rapide, des produits à consommer donc sur place et à emporter. Euh, quelles sont les particularités de ce métier de la présence, c'est important d'être là assez régulièrement pour que les gens euh, qui sont fidèles nous trouvent chaque jour ou presque. Euh, L'accueil évidemment qui est très important, une qualité constante dans les produits. Et évidemment, l'amour de ce qu'on fait, les nouveautés qu'on apporte régulièrement pour que nos clients fidèles soient heureux de revenir toujours et recruter aussi tout le temps de nouveaux clients. Comment s'organise votre travail Alors, l'organisation, elle est simple et en même temps, elle est complexe puisqu'on est deux. Comme disait Eric, en même temps, on fabrique, on vend, on stocke. Donc on a différentes casquettes, hein, pas que noir et blanc guanadu, mais plein de casquettes que l'on porte. Euh, on doit gérer en même temps les commandes, le stockage, euh, le nettoyage des frigos, parce que c'est très important au niveau de l'hygiène, la fabrication, la vente, la gestion, la comptabilité. Donc euh, c'est une activité vraiment euh, à plein temps, entière, pleine et qui nous qui nous amène à plein de, plein de secteurs différents. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Ce n'est pas seulement de la vente, ce n'est pas seulement de la fabrication. Et les choix, c'est nous qui les faisons tous les jours si on intègre un nouveau produit, un nouveau fournisseur. Donc, euh... Concrètement, on démarre à 6h le matin et une journée bien remplie se termine à 20h. Voilà. D'accord. On mange un peu quand même. Entre les deux, oui. Quand, quand même ça. un peu. Quelles sont la tranche d'âge à peu près de, de, des gens qui viennent consommer vos produits Toi, par exemple, beaucoup de jeunes lycéens, étudiants, leurs profs aussi qui viennent beaucoup. Après toute la clientèle administrative de Quimper, toute la clientèle de bureau, tous les, les vendeurs, les vendeuses des magasins alentours. Et l'été, évidemment, on a une, une clientèle touristique. D'accord. En ouais. plus. Qu'est-ce qui fait un bon sandwich oui. Eh ben, des bons produits, Déjà du bon pain frais qu'on va chercher tous les matins chez le boulanger, la bonne salade verte qu'on achète là derrière chez les petits maraîchers, des bonnes tomates fraîches, que des produits frais. Nous, on essaie au maximum de, de faire de l'économie courte, c'est-à-dire euh, acheter les produits qui sont fabriqués ici, revendus ici. On essaye vraiment de, de faire marcher l'économie locale également. Et, et pour puis qu'on nos couleurs fièrement aussi de la Bretagne et développer l'alchimie entre les produits à savoir euh, rajouter des notes de miel, des notes de figues, des notes de jambon cru pour que chacun justement puisse trouver euh, satisfaction dans ce qu'il aime.